Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Victor Aubert, je suis le président de l'association Academia Christiana. Je vous parle ce soir à propos euh, de l'appel d'un journaliste que j'ai reçu ce matin, euh, donc euh, Sophie Broyer, qui m'indique euh, qu'elle a préparé un reportage sur notre association Academia Christiana euh, qui va sortir donc euh, pour le journal euh, du 20h de France 2. Alors, déjà quelques mots sur Academia Christiana, qu'est-ce que c'est c'est un institut de formation politique chrétien qui organise euh, des sessions de formation pour les jeunes, en particulier pour les 18-26 ans, avec des conférences principalement autour de la philosophie, de la philosophie politique, également des thèmes spirituels et puis euh, des thèmes d'engagement dans la société. Qu'est-ce que promeut concrètement Academia Christiana Eh bien, l'engagement des jeunes au service du bien commun. Ce reportage eh bien, euh, a commencé d'abord par des caméras cachées euh, qui se sont déroulées lors de nos conférences d'Academia Christiana, justement une conférence sur le thème du bien commun. Je ne connais pas le contenu euh, du reportage puisque, euh, suite au message reçu de la journaliste de France 2, Sophie Broyer, je lui ai demandé de m'envoyer le reportage et de m'inviter sur le plateau de France 2 pour pouvoir répondre au public et essayer de donner une information la plus objective possible à ceux qui verront ce reportage. Donc premièrement, ce reportage a été tourné en caméra cachée. Euh, J'ai appris par la suite que Sophie Broyer avait interrogé des enfants et euh, leur avait posé euh, des questions euh, embarrassantes euh, en essayant finalement de solliciter euh, des dérapages, euh, d'essayer finalement euh, par euh, des techniques de montage euh, d'obtenir finalement euh, des éléments qui, en dehors de leur contexte, peuvent paraître choquants. Euh, et je ne sais pas du tout euh, à quoi finalement ressemblera au final ce reportage. En tout cas, ce que je peux dire, euh, c'est que Academia Christiana euh, est une association qui est ouverte au public et euh, que n'importe qui peut venir à notre université d'été, écouter nos conférences. D'ailleurs, je vous invite à les écouter, elles sont toutes en ligne sur YouTube, à lire également euh, les écrits qu'Academia Christiana a publiés. Finalement, Academia Christiana, il n'y a rien de caché. Notre pensée et euh, nos dires sont publics. D'autre part, euh, pour ce qui est justement de l'infiltration et des méthodes, euh, vous pourriez dire finalement en quoi cela est gênant euh, qu'une journaliste vienne à faire une caméra cachée. Ça veut dire que finalement, si cela vous déplaît, c'est que vous avez des choses à cacher. Alors premièrement, je voudrais rappeler qu'il y a une charte du journalisme, la charte de Munich, et euh, qui est une sorte de serment d'Hippocrate du journalisme, et qui implique une certaine forme de déontologie, et donc de ne pas piéger les gens, de ne pas sortir des informations de leur contexte. Et d'autre part, si euh, vous n'avez rien à cacher, eh bien dans ce cas-là, pourquoi euh, vous, mettez, euh, vous ne laissez pas finalement n'importe qui euh, lire les messages, vos SMS, euh, votre courrier, euh, inspecter euh, vos fonds de tiroir euh, C'est forcément finalement que nous avons tous une intimité et que euh, forcément il y a une part de nous-mêmes qui peut être publique et que nous assumons et une part de nous-mêmes eh qui peut parfois, euh, euh, que nous ne souhaitons pas forcément dévoiler à l'ensemble du public sans qu'elle soit honteuse. Euh, en particulier, elle peut être normale mais ça fait partie de l'intimité des gens. Ce que je voudrais euh, rajouter par rapport à ça, c'est vraiment, finalement, euh, la déontologie. Euh, France 2 est une chaîne du service public, donc payée avec nos impôts, et euh, cette journaliste se comporte finalement comme une militante. Donc je pense qu'il faut cesser euh, d'appeler euh, Sophie Broyer une journaliste, mais euh, la considérer comme une militante antifasciste. Dans quel contexte intervient euh, ce reportage Academia Christiana, au 20h de France 2, ça paraît peut-être un petit peu disproportionné, non Eh bien, en fait, au final... À quelle époque de l'année sommes-nous Juste avant les campagnes présidentielles. Il y a donc une immense campagne de diabolisation d'une extrême-droite mythifiée qui va donc de Valérie Pécresse jusqu'à Marine Le Pen et Académie Christiana, je le rappelle encore une fois, ne fait pas de la politique, nous sommes un institut de formation. Et Essayer finalement d'agiter toutes sortes de, de, de, de vieilles rengaines auxquelles je pense beaucoup de spectateurs sont habitués et même fatigués d'entendre. Eh bien, on essaye de créer tout un mythe autour d'une extrême droite qui serait potentiellement une menace pour le pays. Je crois que c'est, en l'occurrence, un mythe et une fiction entretenue par les médias, entretenue par le service public. Pour finir, eh bien, je vous invite que vous soyez journaliste, que vous soyez un simple spectateur, un public lambda, eh bien à vous renseigner, à venir sur notre site internet, à écouter nos conférences, et pourquoi pas même à vous inscrire à l'université d'Académie l'Académie Nous serons heureux de vous recevoir, de discuter avec vous. Encore une fois, l'Académie Christiana n'a jamais été fermée aux journalistes. Il suffit simplement de s'adresser en tant que journaliste et de demander un entretien en tant que journaliste. Toujours merci, et je compte encore sur vous pour nous soutenir et défendre la vérité.